Je tiens à remercier euh, tout particulièrement euh, Cécile et Odile, qui euh, aussi au pied-levé m'ont fait part de la, euh, de, euh, de la tenue de ce colloque, et je me suis précipité à arriver. Et c'est intéressant pour moi parce que euh, mon travail depuis... Euh, ce qu'il n'a pas dit, c'est que euh, avant d'être euh, universitaire, chercheur, je suis d'abord artiste, bon. euh, visuel, du coup... Euh, et mes préoccupations d'artistes sont beaucoup plus liées sur cette question euh, le, du colonialisme et euh, ça tous les c'est vraiment une grosse opportunité pour moi d'en débattre parce que euh, à la fois être artiste et être chercheur c'est un peu euh, deux, euh, deux choses qui peuvent être parallèles mais qui ont des visions assez complexes à, à trouver des points d'ancrage et euh, je remercie c'est pour ça que je tiens à vous remercier Cécile et au deal parce qu'elles m'aident à trouver ce point d'ancrage qu'il peut avoir entre la recherche et la pratique euh, des arts contemporains. Donc, euh, oui, je tiens à commencer mon propos parce qu'il faut tenir. Euh, ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de présenter en deux temps. Euh, la première partie, c'est un peu euh, euh, le projet, la vision que j'ai de ma recherche. Et après, euh, la, les raisons pour qui m'ont amené à faire cette recherche et ces raisons-là, je les puise dans ma pratique artistique. Donc, je vous ferai un peu pour voir un peu ce que je réalise, un peu comment ça se justifie. Et je commence par cette citation de Norbert, euh, constatant que l'homme ne considérait plus le monde autrement que comme un lieu de son pouvoir. Francis Ponge écrivait en 1950 qu'il appartenait aux artistes de prendre le monde. En réparation dans leurs ateliers. Moi, c'est ce que j'avais pris comme responsabilité déjà. Et lorsque j'ai rencontré cet auteur par le biais de, de, de Cécile, j'ai lu cette phrase, j'ai dit Mais attends, je ne suis pas quand même totalement de côté, j'étais très fier de ce que je faisais. Donc, c'est une phrase qui m'intéresse, qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a beaucoup aidé dans ma recherche. Ma recherche porte en réalité sur l'art contemporain et la mnemonique de la lutte anticolonialiste au Cameroun. Il faut noter que la dynamique de l'art contemporain au Cameroun s'illustre à travers des caractéristiques impressionnantes de ces artistes et de la pertinence des thématiques traitées. Mais dans un contexte social de recherche où la thématique de la mémoire collective est restée longtemps sous le contrôle de l'État et du pouvoir colonial, l'histoire de la lutte anticolonialiste Camerounaise et de la marche de l'indépendance est restée traumatique et fragmentaire. Et ma recherche ici porte sur cette mémoire collective, c'est-à-dire celle, celle de la lutte des indépendances qui va de 1940, qui marque la date de la naissance du syndicalisme, et 1975 qui marque qui est la dernière année des exécutions publiques sur les places publiques des, euh, je peux les appeler des, des combattants, des, des, des, des héros de, la, de cette lutte des indépendances. Une mémoire ensevelie dans les décombres des interdits et la censure de l'État qui, qui continue, je veux dire, à, à subir de nos jours une forte volonté d'effacement de la part des gouvernements, à la fois camerounais et français, laissant les populations en, en, dans un trauma mémoriel et une amnésie post-coloniale. Dans ce contexte, moi, quand je parle de la, la, la mnémonique, c'est un adjectif qui désigne à la fois tout ce qui est en rapport à la mémoire ou qui est propre, c'est-à-dire au, au souvenir. C'est un processus facilitant la conservation ou le rappel du souvenir. Mais dans mon processus, je me limite à son sens du rappel de souvenirs qui s'incarne, je précise bien, je me limite à son rappel de souvenirs, qui s'incarne par le désir des populations camerounaises à se rappeler, à se ressasser, cette mémoire dissimulée dans l'espérance d'une guérison ou d'une paix certaine avec eux-mêmes. Il faudrait noter que mon intérêt pour la question de la lutte anticolonialiste ou de la marche vers l'indépendance n'est pas une rencontre anodine dans un livre ou bien dans un débat, c'est quelque chose qui me colle à la peau. Pourquoi je dis que ça me colle à la peau Parce que euh, mon arrière-grand-père, euh, lorsque la France euh, intègre le Cameroun, a été un facilitateur de l'armée la, française qui est passée par le Gabon pour entrer au Cameroun. Comment il a agi, c'est que en fait. Euh, lorsque l'armée française entre par le sud, ils ont été des complices Le village qui était à la limite, les a aidés à entrer et il y avait l'embuscade que l'Allemagne avait posée à, à, à cette armée et il a dit, il a donné le secret c'est-à-dire il, il a expliqué à l'armée française comme quoi il y avait un souci l'armée allemande a posé l'embuscade et que voilà comment vous devez le faire pour esquiver et du coup toute euh, la Légion allemande qui était au front euh, à cet endroit avait été abattue par l'armée la, la, la, la, française. Et mon, mon arrière-grand-père a bénéficié d'une loi française qui euh, pour le traduire en justice, au lieu de le traduire en justice au Cameroun, euh, on devait venir le traduire en justice à Paris. Personne au Cameroun n'avait le droit de le traduire en justice. Et pour moi, c'est un sentiment de culpabilité. Pourquoi c'est un sentiment de culpabilité Parce que euh, c'est cette France aujourd'hui qui, euh, des années plus de 50 ans, presque plus tard, a décimé plus d'une dizaine de milliers de personnes et qu'aujourd'hui, même pour en parler, c'est un problème. Moi, euh, je vous montrerai un travail que j'ai réalisé en 2017 qui m'a valu en 2018 le refus du visa pour venir faire commencer mes études en France. Et, c est, c est des, et, et comme je le dis, si vous remarquez, tous les chercheurs qui sont autour de ce sujet, parce qu'il y en a, beaucoup, je ne suis pas le seul, ils, ont, ils le font soit à l'extérieur du Cameroun, la plupart des temps même émergent plus à l'extérieur de la France. Donc, euh, c'est une réalité que j'essaye je, que en tant qu'artiste de, de remettre sur le, le, la scène des débats, parce qu'au Cameroun, ça n'y arrive pas. Et la question que je me pose, c'est comment je dois le faire et je pense que la science peut être aujourd'hui euh, le seul moyen qui peut me permettre d'y arriver. Et c'est un peu ça euh, l'objectif de euh, ma continuité dans le doctorat en art. En plus que je suis aussi euh, dans, dans, cette, dans cette mouvance, j'ai été recruté comme enseignant à l'université, euh, à l'école des beaux-arts qui est au Cameroun où j'ai été aussi étudiant donc du coup à la fois ça me servira des deux mais j'accepte cette posture d'enseignant parce que pour moi l'éducation est fondamentale comme je le soulignais hier sur la question de la décolonisation l'éducation a une part Fondamental, parce qu'il faut plutôt, au lieu de commencer, par exemple, comme les frères disaient l'autre jour, qu'il y avait des mouvements anticolonialistes pour chasser les présidents de la République et tout. Or, même quand on réussit à chasser les présidents au pouvoir, tous ceux qui sont en dessous, c'est le même système qui continue. Il y a quelque chose qui manque, qu'il faut donner à la base. C'est-à-dire, le pourquoi est-ce qu'il faut qu'on dise, le pourquoi est-ce qu'il faut que les choses changent, l'éducation en fait et c'est ça qui m'encourage, moi, à aller sur ce chemin, à la fois à la recherche et à enseigner. Parce que j'ai la ferme conviction que je peux changer beaucoup de choses étant enseignant, en fait. Donc, pour moi, là, le... ce, projet, ce projet de recherche que je mène euh, révèle euh, l'épineux problème qu'il y a au Cameroun, que j'appelle, dans mon expression, le chaos narratif de l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire, il le, le, le, y, y a des récits qui s'affrontent. Vous avez, d'un côté, l'histoire des vainqueurs dans l'administration coloniale française qui raconte son histoire. De l'autre côté, euh, il y a les chercheurs. Par exemple, on a Achille Bembe, on a Thomas Deltombe avec euh, ses amis. Il y en a plein d'autres personnes qui font des recherches, qui écrivent. Et tu vois qu'il y a une certaine confrontation parce qu'eux, ils ont déjà eu accès à certaines documentations. Et du coup, euh, il, y a, il y a une certaine sorte de confrontation. Et l'autre chose encore c'est que tu as encore l'autre histoire qui s'écrit par les gouvernants actuels du Cameroun et celle, et elle se confronte avec l'histoire que racontent les personnes qui ont vécu et qui sont encore en vie. Donc, il c'est ça que j'appelle le chaos narratif de l'histoire du Cameroun. Donc, pour moi, donc, le concept de la mémoire ou de l'histoire nous renvoie à des images du passé, du présent soit du du futur. Et à ce propos, j'emprunte euh, la thérapie par l'image de Pierre et Georges Didier Huberman, qui euh, pour qui euh, les images sont une passion euh, parce qu'elles constituent le savoir. Et pour lui, il dit les images concourent à la formation de la connaissance et prendre connaissance et prendre position et à la à la, à la limite c'est trancher. Donc la thérapie par l'image, oui, car c'est d'elle de, qu'il s'agit, c'est-à-dire penser les blessures, réparer les blessures, les fractures, peu importe le mot que chacun peut employer. Pour la culture des peuples camerounais, la commémoration des défenses symbolise une thérapie. Or, depuis plus d'un demi-siècle, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été assassinés et ont été ensevelis avec leur, avec leur mémoire. Aujourd'hui, quand on n'en parle pas, rien n'est évoqué. Donc, Et aussi, euh, j'emprunte aussi le propos de Kader Attia lorsqu'il dit « Seul le champ d'expression théorique et émotionnel de l'art nous donne accès à une lutte que le champ politique ou même économique ne permet pas. Donc, c'est pour ça que je, je qui justifie euh, euh, mon, mon accroche sur l'art contemporain. Parce que l'art contemporain me permet d'aborder, de, de trouver des solutions que même les politiciens ne pourront pas en trouver, quoi que ce soit. Donc, pour, je l'utilise pour justifier mon choix de l'art contemporain comme acte euh, d'expérimentation, de la commémoration et un moyen de transmission de l'histoire. Parce qu'il est question pour moi... Et c'est ce que j'ai fait depuis, c'est que j'essaie de faire à chaque fois que je fais des productions ou des expositions, je suis un peu euh, j'essaie d'aller à... Euh, euh, d'être plus proche de la soit de la jeunesse, soit des populations. J'essaie de créer toujours un contact, un lien avec la population, avec, les, avec le public qui doit réceptionner mon travail et de manière à ce qu'il y ait pour qu'il y ait euh, communication entre et moi en fait. Donc et pour moi, la commémoration est un acte qui résulte de cette rencontre avec l'image. Elle n'est juste pas un souvenir, je vais dire la commémoration, mais une pratique culturelle au Cameroun, une volonté de reconnaissance, un moment de célébration et de l'élévation à l'immortalité. Je pense la commémoration aussi comme une forme de déconstruction, une forme de reconstruction d'une identité et une forme de décolonisation. Dé dé donc, dans mon projet, pour l'instant, je suis encore en train de construire, mais je suggère trois questions de recherche. Je suis vraiment encore en train de construire et je crois que je partirai d'ici avec beaucoup de contacts qui pourront m'aider à le faire. Il est question pour moi de trouver des réponses à trois questions fondamentales. À quel outil peut-on aujourd'hui faire appel pour construire la perception de l'image que la colonisation a attribuée aux résistants Camerounais et participer à sa mise en mémoire. Parce que je souligne, j'écris je, je, je ce décalage, pourquoi Parce que la colonisation a fait des hommes forts du Cameroun, des maquisards, qui est un thème hyper péjoratif. Or, pour nous, les Camerounais, ce sont des héros. Et ça revient à la question que je ne sais plus exactement qui l'avait posée. Qui est héros pour qui Pour la France, Charles de Gaulle peut être un héros, mais est-ce que moi, en tant que Camerounais qui a connu cette histoire, Charles de Gaulle serait un héros Donc, c'est tous ces enjeux-là que je suis en train de voir. Comment est-ce que ça peut se construire Deuxième point, c'est comment pourrait-on interpréter à partir d'une écriture artistique cette déconstruction et L'autre point, c'est la contemporain serait-il un moyen facilitant la conversation et le rappel de cette mémoire Et pourrait-il être d'un apport certain pour ceux qui visent à la pérenniser Donc, euh, c'est des trois questions fondamentales que je suis encore en train de construire, mais qui euh, devront me guider dans mon processus de recherche. Comment donc j'ai fait pour arriver à cette recherche Et c'est la chose la plus importante. C'est juste que euh, en tant qu'artiste, je me retrouve à des projets de, de recherche. En 2017, je participe à une trinale internationale d'art urbain de la ville de Douala qu'on appelle le Sud. Et le thème était la place de l'humain. Et ça a été un programme fait sur trois années. Il y avait des colloques, et des, colloques des séminaires, des rencontres. Et nous, les artistes, on devait suivre, les... on devait écouter les chercheurs, les historiens, les philosophes, les sociologues, les médecins. On devait les écouter. Et au bout, on devait exprimer tout ce qu'on a pu ressentir en fonction de nos positionnements. Et moi, dans la question de la place de l'humain, euh, ça m'a ça révélé, ça m'a révélé beaucoup de mes, mes inquiétudes, beaucoup de mes interrogations sur la question de l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire, je pense, en tant que, quand on dit l'humain, si l'humain a vécu, je pense qu'il est nécessaire, il est important de parler de lui. Et c'est comme ça que j'avais circonscrit la question de la place de l'humain, en réalisant cette œuvre. Là, j'avais investi un lieu qui était un arrêt-bus devant un collège, et ce n'était pas anodin devant un collège, parce que c'est un lieu qui est hyper fréquenté, et je ne sais pas combien d'années ça sera fréquenté comme ça, tant que le collège sera là, l'œuvre sera là, et le message passera, en fait. Parce que mon objectif, c'est de me rapprocher le plus proche des personnes qui ont encore la possibilité de se créer des idées, se créer des pistes de recherche. Et dans ce travail... Il a été question pour moi de travailler en collaboration avec euh, un journaliste qui m'a aidé à, à créer un protocole d'accord pour interviewer toutes les personnes qui ont vécu pendant la période de l'histoire. Parce que l'idée, mon intention était de chercher à comprendre pourquoi l'appellation des Maquisards par rapport aux héros du Cameroun, est-ce que quel a été euh, durant leur séjour, leur comportement, comment le Camerounais les voyait Qu'est-ce qu qu -ce que ces personnes qui ont vécu ces moments-là ont gardé d'eux, que ce soit en négatif ou en positif Et nous avions fait un corpus, à la fois des chercheurs en histoire du Cameroun, à la fois des hommes politiques, à la fois que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, à la fois des, euh, je, des personnes âgées de plus de 60 ans. Et j'ai aussi utilisé euh, deux journalistes enquêteurs avec qui euh, on a aussi travaillé. Et j'ai retenu des phrases qu'il se rappelait de ces personnes, de ce qu'ils ont fait. Et chaque phrase allait à, à, pas le, le peut pas dire tout mais pas l'accompagnement d'un étudiant, en, un étudiant juriste et sur le droit. Il m'a aidé à essayer d'utiliser la charte universelle des droits de l'homme. Et chaque propos qui était fait, ou bien de chaque compliment qui était fait de quelqu'un d'une personne de, de, de, de tous ces héros là tous ces acteurs de l'histoire du Cameroun on essayait essayé de retrouver ces phrases là est-ce qu'elles pouvaient concorder avec un article de la charte universelle des droits de l'homme et justement on a fait ces concordances là donc toute la lutte dont ils ont mené était une lutte qui était dans le strict respect de la charte universelle des droits de l'homme ça veut dire qu'ils n'ont pas euh, transgressé de loi pour qu'ils soient considérés comme des maquisards, comme des bandits. Donc, euh, et maintenant, ces phrases-là, je les ai prises et je les ai reproduites sur cet espace et avec des mots qui, euh, qui, qui, qui sont des mots forts, c'est-à-dire euh, parce que la charte universelle prenait la question de l'égalité, la question euh, de la lib liberté. J'ai essayé de reproduire à la fois tous ces éléments, qui, d'une manière anodine, vont inviter toutes les personnes qui viendront s'abriter ou bien attendre le bus sur cet endroit, sans toutefois les forcer à y lire, parce qu'on sait, en Afrique, on a ce défaut, si on veut nous cacher quelque chose, il faut le mettre dans le livre. Et là, moi, je leur ai mis ça, et peu importe, même si c'est combien de temps, quelqu'un peut passer là 50 fois, mais un jour, il lira au moins un mot. Et j'ai aussi profité, au même moment, de faire une étude, c'est une étude synthétique, de la biographie de Douala Mangabel, qui avait été pendue euh, par, euh, le, euh, par euh, les colons allemands, l'administration coloniale allemande, et Oum Yobe, qui avait été assassiné par euh, l'administration coloniale française. Et j'ai réussi à faire une recherche aussi sur leur biographie, et je l'ai listée, parce que là, c'est les textes. Et la technique était de tourner les choses à l'envers, c'est-à-dire que c'est comme si j'ai fait, si nous aujourd'hui on ne peut pas parler de Oumyobé, moi je ressuscite son fantôme qui vient de parler de lui-même. Alors le, le propos, c'est comme c'est lui-même qui parlait, quand tu lis le texte, c'est comme c'est lui qui te parle en fait. Et à l'intérieur, j'ai réussi à sortir les visages parce qu'il fallait faire passer le message, le, le, le projet en question pour qu'il soit là. La communauté urbaine de Douala devait valider sur le touchement de l'ambassade de France. Parce que ce sont eux qui financent des projets, ce projets. Et alors, il fallait que je détourne ça comme ça. Et à la f... pendant la réalisation, j'ai fait sortir les portraits. C'est pour ça que vous allez remarquer là qu'il y a des portraits qui ressortent. Mais le dossier projet qui est parti, il n'y avait pas de portraits. Et c'est quand ils ont constaté que j'avais mis des portraits, c'est là où ça a fait problème. Donc, euh, ça m'a valu la pénalité qu'il y a eu euh, l'année suivante pour demander le passage. Je devais venir faire commencer mes études à paris Sergi, Ça m'a valu ça, ce refus de visa. Et pour qu'on me donne le visa, il a fallu qu'un ami, qui est actuellement maître de conférence à, à, à l'université des à, Sciences Po à Paris, et il a porté plainte, il m'a fait, fait faire une requête, il a déposé à Nantes, et apparemment, c'est l'administration de Nantes qui a appelé le Cameroun pour leur demander quel est le justificatif que vous avez donné pour refuser le visa. Et quelques mois plus tard, l'ambassade m'appelle « Est-ce que ton projet est encore en cours ?» Et je dis « Oui, il est encore en cours. Alors, venez nous donner le dossier. » C'est comme ça que je fais pour me retrouver en France pour venir faire mes études. Donc, euh, donc si vous voyez bien là, à l'intérieur, c'est l'ensemble de ces mots que j'avais réussi à, à mettre en exergue pour pouvoir euh, et des phrases qui euh, raconte ce que chacun fait, parce que aussi dans ce que je disais hier, c'est que euh, nous avions besoin de l'éducation, et l'éducation c'est de savoir qui a fait quoi, au moins de la manière la plus positive possible. Alors en les mettant, ça permet au moins de nettoyer un peu l'image qu'on a de nous, euh, de nos héros, on peut appeler ainsi. Donc petit à petit, ça, ça joue son rôle, l'œuvre fait son pas. Et pour réaliser cette œuvre, j'ai travaillé en collaboration avec des étudiants, des élèves de ce collège en question. Et j'ai fait appel à un artiste professionnel de la performance qu'on appelle Christian Etongo. Il est spécialisé dans l'art de la performance. Actuellement, il y a même un festival qu'il organise tout le temps au Cameroun. Donc, avec lui, on a travaillé ensemble parce que je ne maîtrisais pas les codes vraiment de la performance et il fallait faire une sorte de commémoration solennelle. Donc c'est ce qu'on a produit. Par la suite, euh, après avoir constaté les limites qu'il y avait avec les élèves, que les élèves avaient sur cette question de l'histoire, ça m'a euh, mené à notre réflexion en tant qu'artiste. Comment est-ce que je peux faire, comment est -ce que je peux faire pour m'exprimer, pour exprimer ce, ce mal-être J'ai produit une collection, elle était vraiment assez énorme une collection sur euh, The Dream of Youth, le rêve des jeunes. Les jeunes africains doivent rêver de qui De Molière Ou bien de euh, Nelson Mandela Parce que euh, notre étude est basée essentiellement sur, sur des... Je ne peux pas appeler ça des utopies, mais sur euh, quelque chose de très lointain. Qu'on n'arrive pas facilement à, à, se, à, à, se créer, à se créer une image, en fait. C'est un peu comme si on veut me parler d'une ville quand je suis au Cameroun et on me décrit Paris. Or, même si on fait comment, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire pour venir à Paris. Or, si on me décrit Yaoundé, je sais que même au bout de cinq ans, quand je vais arriver à Yaoundé, je vais voir Yaoundé. Donc, c'est un peu en fait ça le jeu de, de, de, des études, de l'enseignement, de, de, de l'éducation au Cameroun. Bon, moi je parle du cas du Cameroun peut-être, dans d'autres pays d'Afrique, c'est autre chose. Donc. Donc j'ai réussi à créer ce, cette, cette série. Et ça a continué avec euh, le genre des empreintes. Ça, ça a permis que je fasse une exposition solo à Yaoundé. Euh, aussi, euh, ça a créé tout ce que ça pouvait créer, mais bon, on a géré. Après cette série, euh, quelques mois plus tard, quelques mois après, j'ai voyagé, je suis venu à Paris. Ça, étant, étant à Paris, j'ai créé cette série que j'ai appelée « La fiction et l'espace ». À la fois, c'était beaucoup de choses qui se bousculaient dans ma tête, euh, mes questions sur l'histoire du Cameroun, que je considérais comme la fiction, la question de la, du confinement qui, qui, qui m'accablait, j'étais à 9 mètres carrés, quelque chose que je n'avais jamais fait du coup de ma vie. Il fallait que je trouve des moyens de me défouler d'une certaine façon. Donc, j'ai créé cette série qui est venue, qui, qui m'accompagnait toujours dans ma recherche. Pour moi, c'était des moyens d'essayer de tâter et ensuite j'ai commencé à produire la collection des invisibles. La collection des invisibles pour moi ici présente l'enjeu global qu'il y a dans le monde parce que là je ne parle plus du Cameroun. Là maintenant je parle y a du monde parce que quand j'arrive en France, je présente mon travail à l'auditorium comme ça là à l'école, c'est un jeune euh, Martiniquais qui voit mon travail et qui le qualifie de propagande une fois il ne réfléchit pas et dit ça c'est la propagande moi je ne prends pas ça mal je comprends que lui c'est juste qu'il a un problème c'est que lui-même il est fabriqué dans un contexte où il n'est pas ouvert au monde parce que même en France pour faire les études sont en faites l'histoire est racontée sous, sous le contrôle du roman national par exemple, il y a, je crois que c'est Françoise Vergès, je ne sais pas si, oui, je crois que c'est elle qui racontait ça dans « Décoloniser les arts », l'histoire du musée euh, Marit, Mar, des marins, le musée, maritime, le musée, oui, où on parlait de tout sauf l'esclavage. Donc, on choisit ce qu'on présente, et l'autre, hein, hein, le musée, je crois que c'est le musée des marins, le musée des marins, la marine, la marine, oui, oui la marine, justement, voilà. où, à l'intérieur de ces musées, on parlait de tout ce qui concerne tout ce qui est lié à l'eau, tout ce qu'il y a eu dans l'eau, que ce soit les bateaux, tout, mais la seule chose qu'on ne fait pas allusion à ce dans ce musée, c'est l'esclavage, la traite négrière. Donc, c'est là où je comprends que même en France, il y a un problème. Ça veut dire qu'ils ne sont pas ouverts. Donc, je comprends ça. Et c'est ça qui fait que j'ouvre ce travail sur la question de, de, des invisibles. Les invisibles, ici, soulignent la question à la fois du pouvoir qui est posé sur l'écriture de l'histoire. Euh, les invisibles, ici, soulignent la question de, euh, de la considération de... Je peux dire, si je peux appeler ça, de, de, de, de, la, de la population des de jeunes. Je m'intéresse beaucoup plus aux jeunes. C'est-à-dire, les choses se font comme si les jeunes n'étaient pas là, mais ils se, on les fait sentir impliqués. Donc, euh, par exemple, quand on fait les débats à l'Assemblée nationale, les jeunes ne sont pas là, mais on prétend dire qu'on prend des résolutions pour les jeunes. Mais à la fois, quand ces résolutions sont appliquées, les jeunes ils sont euh, d'une certaine façon, ils nous ignorent et donc, du coup, j'ai créé ce parallèle universel sur cette question de l'écriture de l'histoire. Donc, ça commence donc à ça et du coup, ça continue. Toujours en 2021, où je commence à faire la première apparition à AK avec cette production et ça s'explose un peu. J'ai fait AK j'ai fait euh, euh, AX Lagos, j'ai fait euh, Cape Town, euh, bon, cette année je suis pu aller à ACA l'année prochaine euh, je crois bien mais cette année je vais aller avec encore à, à Aix-Legos et à Miami donc du coup euh, ça continue, je continue dans cette, dans cette réflexion entre autres je retiens le mot fiction qui m'intéresse et qui euh, vient combler un objectif que j'ai à dire euh, je parle d'une histoire violente comment je fais pour ne pas euh, rendre ma peinture violente. Comment je fais pour trouver euh, le juste milieu que, malgré que mes œuvres parlent de la violence, mais qu'elles puissent être consommées aisément par tous Et c'est ça que vous allez remarquer que j'essaie d'utiliser une palette assez limpide. Mais aussi, ça me pousse, lorsque j'ai fini mon, mon, mon premier master à Paris, je me, refais, je me réinscris à un autre master à, à l'école des Beaux-Arts de Caen, l'école d'art et médias de Caen. Parce que je n'avais pas eu l'entrée, euh, je avait pas eu une inscription en doctorat. Je profite du programme qui était mis sur pied, qui était euh, la recherche collective et la pratique personnelle, de développer un autre côté avec l'environnement dans lequel j'ai été, euh, où euh, je n'étais qu'entouré que des poètes. Je me dis, mais ça peut aussi être un autre endroit qui peut m'ouvrir d'autres choses. Et je me lance à l'écriture où je décide, avec toutes les connaissances que j'avais déjà de, euh, de cette histoire, de commencer à écrire l'histoire telle que je la ressens. Donc, j'ai fait tout un petit recueil, bon, malheureusement, je ne suis pas pu le mettre ici, tout un petit recueil de la manière dont je traduis l'histoire que je connais de mon pays et du monde, et des rapports qu a, que mon pays avait avec la colonisation et tout, j'ai décidé de les décliner. Mais ça finit par la production d'une installation que j'ai présentée à, lors de, de l'exposition des diplômés d'école d'art supérieur de Caen. Là, en fait, c'est une vidéo d'une performance que je me mets. Et après la performance, euh, bon, j'ai réussi à faire une installation gigantesque. Donc, pourquoi euh, le, la performance Pourquoi la vidéo Parce qu'à un certain moment, j'ai pensé vouloir décaler et amener mon expression plus loin. Euh, j ai, j ai, je suis à la quête de... Créer d'autres sensibilités, d'autres choses Et j'avais écrit, je ne sais pas si vous pouvez bien lire ça Et ça peut se lire Oui, donc c'est un peu des textes comme ça que j'ai écrits Et euh, ça va, on va trouver un système de passer le son quand on va faire la vidéo Parce que c'est intéressant d'écouter la vidéo parce que ça parle on va trouver une solution, on va poser le micro là. On je vais lancer mon moment On avoir le son par contre. Ok. Si on peut, ça va dans l'oral. Ça peut passer ici. Ça peut passer ici. Si ok, passer. Ça. ça va aller. Donc, c'est un peu des images qui ont été retenues, euh, que j'avais produites, euh, que j'avais faites. Mais la vidéo, elle-même, elle est là. Et si je suis né à l'aube d'un carnage, ça, vas -y, vas -y, vas -y. au crépuscule des violences et des interdits, dans une complicité. Vous avez quelque chose Ici, je suis né. À l'aube d'un carnage des violences et des interdits, dans une complicité ignorante, dans un lieu où a péri de nombreux hommes, dans un lieu où l'innocence des enfants était bafouée, dans un lieu où les hommes qui ont marqué leur temps ont été effacés. de frustration, au titre de de paroles aléantées dans l'âme. Donc c'était un peu ça la vidéo et la vidéo qui avait été réalisée qui est pour moi euh, euh, cette phase parce que la vidéo à la fois joue du de, joue de rôle il y a la phase de l'entrée la phase de sortie qui est la phase d'entrée qui, qui est la parole et la phase de sortie qui est l'action l'action c'est la purification et c'est une pratique que j'appelle la commémoration lorsqu'on fait la commémoration d'un défunt c'est quelque chose qu'on fait, c'est que euh, c'est toute une journée, c'est des jours. Le premier jour, il y a ce qu'on appelle le conséambule. La famille s'assoit et tout le monde parle. Tout le monde dit ce qu'il a vis-à-vis -vis de la personne qui est décédée et tout. Euh, tout le monde, que même ceux qui ont des dettes, tout ce qu'il y a de bien, on dit, tout ce qu'il y a de mauvais, on dit. Donc il y a d'abord cet échange de paroles et à la fin, on lave. Toute la famille, en fait. C'est ça la commémoration. C'est-à-dire, c'est ça la reconnaissance. C'est ça l'action finale, en fait. Donc, c'était un peu ça l'objectif de la vidéo. Commencer avec la parole et montrer là où ça va passer. C'est tout un processus de recherche que je suis en train de faire. D'autres œuvres seront encore produites à propos. Donc, euh, pour l'instant, j'ai d'abord produit ça pour essayer de voir ce que ça peut donner. Bon, pour l'instant, on l'a fait comme ça. Donc, je crois que. J'ai essayé de faire en gros, rapidement, ce que je pouvais faire et je tiens vraiment à vous remercier pour l'écoute. <rire> je sais que c'est un peu compliqué. <rire>